que vous avez progressé dans cet apprentissage, je me réjouis de vous retrouver et aujourd'hui euh, nous allons introduire des sons avec des gestes différents bien sûr, mais avec deux sons à la fois et donc deux gestes différents qui vont s'enchaîner. Donc euh, c'est pour ça que je, je suis contente de ce que vous avez accompli les durant les leçons précédentes parce que bien sûr ce sont des bases et on va au fur et à mesure progresser et vous allez voir que ça va aller très vite dans l'apprentissage de la lecture très très vite, dès à présent dès cette leçon 5 vous allez être émerveillé alors voici les quatre nouveaux gestes qui seront associés avec un autre geste comme je vous l'expliquais et bien sûr, deux sons à la suite. Vous êtes Je reprends. Alors nous commençons à associer les deux gestes suivis des deux sons. Fait. fait, va, veut, vie, Commençons les deux sons avec les deux lettres différentes. Fa Va feu, Ve Fi VIE vais et nous passons aux deux autres chat et j'ai chat j'ai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 J'ai. Alors attention, je réclame votre attention. Fond. Fond. Fou. Une autre lettre, un autre geste non vont, voix voin zou, zou. zou. zou. Ch, ch, ch, joie, joie, jou Jo, je, je, je. Ça y est, vous y êtes. Vous arrivez à suivre Nous continuons. Allons-y. Soyez attentifs Vent. Vent. vont von, voix, voix, voeux, voeux, fou, vous. Faux, v, s, Wa Chou, Jou. Chou. Jou. Chou. Chou. Chou je chen je j'ai alors bien sûr que je vous encourage si vous trouvez que ça va trop vite pour l'apprentissage n'hésitez pas à faire pause à retourner en arrière, à répéter, parce qu'il faut répéter. Un apprentissage, c'est ça. Quand vous serez grand ou ceux qui sont déjà grands et qui ont passé le permis de conduire, il a fallu réviser les leçons. C'est pareil. Alors, on continue. j'ai ch j vont choix juin je vous avais dit qu'on arriverait très très vite à la lecture, vous y voici. Donc je vais lire, comme je vous encourage à lire. Pour vous aider, je vais quand même faire les gestes après. Foi. foi Fou Fou Feu fe va vu vu vu vu vie Vie, vent, vent, veau, vent, je, je, je, je, Jai Vache Va Ch Vache. Va Faucher Fo. z è v chauve cho ve chauve vef Veuve veuf vous voyez vous arrivez à lire vous savez lire les mots ça va très vite Soyez encouragés, soyez perspicaces, persévérons. Donc, nous continuons la lecture et je vais vous faire remarquer qu'il y a des lettres en français qui ne s'entendent pas. C'est pour cela qu'on dit que le français est difficile quand on n'est pas français pour l'apprentissage de la langue. FOND. On n'entend pas la dernière lettre. Fait. Fait. On n'entend pas la dernière lettre. Vont, vont. On n'entend pas la dernière lettre. Voix. Voix. On n'entend pas, pas la fin. Voix. Voix. Pareil. Vous. Vous, Vos. Vos. vous, vous. Vous marquez la lettre de la fin, la lettre finale, ne se lit pas, ne s'entend pas. Ve, ve. Voilà deux mots qui s'écrivent différemment à la fin, mais on n'entend pareil. On entend ve. V. v. V. Choix. Choix. Chaud. Chaud. Vous avez remarqué? Choix et chaud, on n'entend pas la lettre finale. J -j joie. Joie. Join. Join. Pareil, joie et join, on n'entend pas la lettre finale. Pareil pour le suivant, joue, joue, Chat, uan. Chat. U. En. Alors là, vous remarquez, il y a une lettre au début, une lettre à la fin qui ne s'entendent pas. Et le dernier mot, vieux. Vieux. Vieux. Merci.